Sujet hyper intéressant qu'on va aborder aujourd'hui, les fameux NFT, les jetons non-fongibles, que j'imagine vous avez entendu parler beaucoup ces temps-ci. Il y a une véritable folie, pour certains c'est une révolution qui se passe dans le monde de l'art, et d'ailleurs c'est pas seulement dans le monde de l'art qu'on qu voit les NFT apparaître, c'est dans plusieurs secteurs, dans le secteur du gaming, de l'immobilier, etc. Mais c'est vrai que c'est dans le monde de l'art qu'on a entendu des prix euh, fous pour certaines œuvres qui en plus, objectivement, ne nous paraissent pas les valoir. Je m'explique. Eh bien, oui, vous avez certainement entendu parler de par exemple cette vidéo qu'on appelle Nyan Cat qui représente simplement euh, un petit chat qui vole avec euh, des arcs-en-ciel. Vous imaginez qu'elle a été vendue 500 000 dollars, donc en faisant la conversion ETH au cours euh, du marché. 500 000 dollars pour acheter cette vidéo, que vous pouvez déjà très bien faire par vous-même si vous maîtrisez des petits logiciels, ou que vous pouvez acheter dans une plateforme de freelance et l'acheter pour 10 ou 15 euros. Et pire encore, c'est-à-dire que cette vidéo, par exemple, pour prendre cet exemple-là, cette vidéo, ça fait 10 ans qu'elle circule, on l'utilise un peu partout. Moi-même, je la mets dans cette vidéo-là et j'ai pas pour autant les droits d'auteur. Enfin, elle circule, vous pouvez simplement faire un clic droit et la télécharger. Et faut savoir qu'il euh, y a plusieurs NFT qui ont été vendus comme ça, des sommes assez et qui sont quand même sur le marché, c'est-à-dire que tout le monde peut les utiliser, il n'y a pas forcément des crédits d'auteur forcément affichés, et c'est pour ça qu'on se dit, mais c'est quoi ce délire Comment ça se fait qu'on dépense 500 000 pour ça, alors qu'elle est disponible et sur Internet, on, en a, on peut tous en faire une copie je dis bien de mot copies, j'y reviendrai par la suite. Euh, et c'est donc le sujet en fait, de cette vidéo-là que de se questionner en fait, sur le NFT. J'avais pas envie de vous faire quelque chose de très scolaire, c'est quoi le NFT, etc. Parce que ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi il y a un tel engouement et de savoir si finalement, on n'est pas euh, vraiment en train d'assister à une véritable révolution, comme on dit, révolution dans le monde de l'art et dans d'autres secteurs. Parce que c'est une erreur de penser que le NFT, c'est simplement dans le monde de l'art. Il y a plein d'autres secteurs qui sont touchés par les NFT, euh, le secteur de l'immobilier, le secteur du jeu vidéo surtout enfin il y a plusieurs secteurs qui vont profiter du NFT et là on assiste au début c'est un peu le début c'est pour ça que c'est hyper excitant et, et aussi autre chose pourquoi c'est intéressant de parler du NFT aujourd'hui c'est que euh, peut-être que c'est la première fois qu'on va vraiment assister à une adoption de masse euh, en ce qui concerne la blockchain. Oui, jusque-là en fait, la blockchain, comme vous le savez avec l'apparition du Bitcoin il y a déjà plus de 10 ans, en fait, c'était toujours cantonné dans le monde de la finance. C'est pourquoi d'ailleurs on parlait de finance décentralisée. Alors, on a hyper évolué dans ce secteur-là, on a proposé plein de services, mais c'est vrai que c'était toujours dans le domaine de la finance pure. Ce qui se passe avec les NFT, c'est que là on sort du monde de la finance et qu'on touche à un secteur Franchement, personne n'aurait pu imaginer que c'était le secteur de l'art qui allait le plus euh, profiter de la blockchain et l'utiliser euh, à foison. En plus, vous verrez pourquoi ça se marie très très bien. Et donc, ce qu'il faut comprendre par là, ça veut dire que les personnes qui rentrent dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain, c'est des artistes ou des personnes intéressées par l'art, des designers, enfin des créateurs de contenu ou simplement des collectionneurs. Vous imaginez que dans le langage courant, quand même, euh, l'artiste, il est à 10 milieux, il est même à l'opposé d'un trader de Wall Street par exemple, et eh bien là, ils peuvent se rencontrer dans le domaine de la blockchain. Et en plus, on va aborder ça rapidement, mais j'en ferai une vidéo. Euh, certainement, les artistes qui utilisent la blockchain aujourd'hui sont les millionnaires de demain. Je le dis comme ça, mais c'est un sujet que j'adore. Enfin, j'en je, parlerai dans d'autres vidéos. Je vais faire plein, plein de vidéos d'ailleurs sur les NFT, parce que je suis euh, moi-même tombée euh, sous, sous... Voilà Le... Coupé par le gong J'ai été coupé, donc on reprend. Ce qu'on va voir dans cette vidéo rapidement, c'est euh, d'une part quels ont été les grands coups du, des NFT, qu'est-ce qui, qu qui a fait, qu'est-ce qui a provoqué cet engouement. On va essayer aussi de comprendre pourquoi c'est aussi précieux pour certains. Et enfin, on va donner les raisons probables, hein, potentielles, qui expliquent un tel engouement, une telle folie autour des NFT. Parce qu'on est encore qu'au début, en pleine expérimentation de cette technologie-là, et que peut-être, probablement, ça part un peu en cacahuète. Donc, pour répondre à la question qui nous intéresse le plus, qui vous intéresse, j'imagine, à savoir, c'est est-ce qu'il faut vraiment participer à ce phénomène-là Est-ce qu'il faut investir Est-ce qu'il faut mettre des billes dedans Ou au contraire, il faut plutôt se rétracter, attendre que, parce que c'est un terrain d'expérimentation, on n'est encore qu'au début, attendre que la vague et la folie passent pour que ça se trie un peu, pour qu'on puisse voir plus clair avant d'investir. Et euh, oui, voilà, on va simplement se demander à la fin si c'est pas du délire, s'il n'y a pas un engouement qui est peut-être exagéré et s'il n'y a pas beaucoup plus de personnes qui vont perdre des plumes qu'autre chose, et que simplement, peut-être que le marché part en cacahuète, et qu'il y a des personnes qui prennent des décisions un peu trop euh, farfelues ou euh, exagérées. Donc voilà, c'est pour répondre à toutes ces questions-là qu'on fait cette vidéo, et je ne m'attarde pas plus sur l'introduction. Jingle, euh, d'ailleurs, ne vous en faites pas, je vais bientôt avoir un jingle, et un jingle NFT, s'il vous plaît. Alors, par quoi commencer, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a tellement eu euh, de, de, de cas, il y a tellement de cas euh, où on pourrait en parler des heures, mais je vais simplement reprendre les plus grandes ventes, histoire que pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, par exemple, euh, que ce soit un peu plus clair et qu'on sache un peu de quoi on parle. Alors déjà, on peut déjà un peu reprendre par le début, il faut savoir que là, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui investissent à des grands prix, mais la première fois qu'on avait entendu un pareil bruit médiatique, vous vous en souvenez certainement, c'était avec euh, les fameux chats virtuels, toujours les chats hein, finalement, euh, crypto, crypto kitties qui déjà avait fait euh, fureur à l'époque où ça avait été vendu des milliers d'euros. Déjà à ce moment-là, on avait pris conscience de l'importance des NFT, mais on se disait bon bah c'est simplement pour des œuvres d'art euh, numériques, enfin œuvres d'art entre guillemets. C'était pour le coup des images de chats virtuels uniques avec un NFT. Donc il y avait des personnes qui étaient vraiment très intéressées et il y avait eu un tel engouement qu'à l'époque c'était la première fois qu'on avait vu une congestion du réseau Ethereum, à comprendre qu'il y avait déjà beaucoup de trafic. Donc euh, voilà, ça s'était un peu coulé comme ça. Il y avait de... De plus en plus de NFT un peu partout. Et puis là, récemment, en 2021 ça a été la grosse explosion on a vu par exemple la vidéo du chat dont je parlais dans l'introduction vendu 500 000 on a vu les fameux crypto -punk qui ont marqué aussi un tournant parce que là pareil c'est des images faites par des algorithmes uniques donc avec un nft unique qui ont été vendus des milliers des milliers d'euros un peu dans la même mouvance avec un projet que moi j'ai beaucoup aimé le fameux H Mask, qui l'appareil a défrayé la chronique encore une fois c'est un algorithme qui devait faire en sorte d'avoir des, des œuvres uniques euh, réalisé par euh, par plus de 70 artistes. Donc on a commencé à voir des choses comme ça, avec des prix quand même démentiels pour ces choses-là. Puis après, juste après, on a commencé à entendre des histoires encore plus dingues. Là, par exemple, je pense à la vidéo clip du basketteur James Lebron qui a été vendu 200 000. D'ailleurs, sur une plateforme qui est hyper utilisée, que vous pouvez pas accéder si vous êtes en France, à moins d'avoir un VPN. Sur cette plateforme-là, les NFT, c'est plutôt des moments, comme ils appellent, c'est des grands moments du basketball américain, surtout, ou c'est des petits clips comme ça qui sont vendent des fortunes. En, en cinq mois d'existence à peine, ils ont fait des ventes à plus de 300 millions de dollars. Euh, C'est vous dire l'engouement pour LNFT et ce type de collectibles. D'ailleurs, il y a une autre plateforme un peu dans ce style-là, la fameuse plateforme de football fantasy. So rare qui, euh, là, nous permet d'acheter de, des cartes de, de footballeurs, un peu comme les anciennes cartes Panini de l'époque. Et là encore, ça se revend très très cher, selon les performances du joueur. Enfin, on a vu de plus en plus de, de projets euh, naître et euh, connaître un succès fou. Puis on a commencé à voir des choses encore plus extravagantes, comme des vidéos de Logan Paul, le youtubeur, qui vendait ça à 20 000 dollars. Un moment de clip qui est déjà dans une de ses vidéos YouTube. Euh, puis pas mal d'autres stars, comme Lindsay Lohan, Grims, qui ont elles aussi vendu des pour des morceaux de clips ou des simples photos et pire encore on est arrivé à ce que le big boss de twitter veuille vendre aussi son tweet en NFT. Donc c'est à partir de là en fait que certaines personnes, beaucoup, moi par exemple, on a commencé à se dire mais attendez il y a peut-être quelque chose qui est irrationnel. Alors je sais qu'on dit que l'homo economicus c'est un agent rationnel par définition, alors euh, oui, il est rationnel en théorie, mais dans la vie courante, il n'est pas nécessairement rationnel comme en longtemps. Et, on, et ça continue encore jusqu'à maintenant, on voit des NFT qui se vendent de plus en plus cher et qui ne sont pas euh, si fous que ça d'un point de vue esthétique et qu'on peut très bien réaliser. Donc là, on est quand même en droit de se poser la question, de savoir mais qu'est-ce qui les pousse à acheter Pourquoi ces NFT sont si précieux on passe donc au chapitre 2 de cette vidéo. Alors, ce qui les rend aussi précieux, c'est pas tant l'œuvre en soi, assez, assez paradoxal à comprendre, mais c'est plutôt le fait que ce soit unique et symbolisé par un NFT. C'est-à-dire que là, pour le coup, on va avoir un jeton non fongible, et euh, je pense que vous connaissez déjà la définition. Un jeton non fongible, contrairement aux autres jetons qu'on a, par exemple le jeton euh, je sais pas, Ether ou n'importe lequel, on peut l'échanger. C'est-à-dire que là, si vous avez par exemple 10 Ethers, vous pouvez les échanger contre l'équivalent de 10 Ethers dans une crypto-monnaie. C'est fongible, ça s'échange. Pour ce qui est des tokens non fongibles, gardez l'idée que c'est simplement quelque chose qui est unique, indivisible, comme par exemple un acte de propriété euh, immobilière ou euh, d'œuvre d'art, comme un certificat, comme un diplôme, c'est quelque chose qui peut pas être échangé contre autre chose. Ça a ce caractère unique et fondamentalement rare, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule pièce, comme il n'y a qu'une seule joconde. C'est quand vous comprenez ça, ce caractère authentique, unique, que vous vous comprenez l'engouement en fait pour les NFT. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre pourquoi ils, ils achètent cette vidéo-là, euh, cette vidéo, cette image qu'on peut ré répliquer, qu'on peut simplement faire une capture d'écran pour l'avoir. Moi par exemple, j'ai des H masks, je ne les ai pas dépensés 200 000, j'ai simplement pris mon imprimante et je les ai imprimés et je les ai encadrés. Je vous montrerai ça plus tard parce que j'aime bien les H masks. Mais voilà, je, mais la différence entre moi et les personnes qui les ont achetés, c'est que les personnes qui les ont achetés, elles sont propriétaires du NFT. Elles l'ont, elles. Euh, ce qui les intéresse, c'est pas tant le droit de propriété, le, le droit d'usage ou quoi, c'est simplement le fait de savoir qu'elles, elles l'ont. Et ça peut paraître quand même irrationnel, je vous comprends. Parce que tout simplement, ce qu'on se dit, on se dit, bah, moi, par exemple, si j'achète, je, je sais pas, des écouteurs, euh, j'ai la propriété physique, donc je les achète, ils sont à moi. Mais alors, avoir quelque chose. Un NFT qui représente un objet qu'on ne possède pas vraiment, c'est-à-dire l'image, elle, elle ne lui appartient pas euh, dans la vie euh, pratique. Mais en théorie, oui, elle lui appartient, c'est lui qui a le NFT. Mais moi, le H-masque, je peux m'en servir, je peux l'utiliser, je peux l'imprimer, qu'importe. Vous voyez comme c'est fin, finalement, euh, et comme c'est subtil de comprendre ce qui fait qu'il est intéressé, ce qui fait qu'il achète euh, ce H-masque-là à tel prix c'est ça. C'est simplement le fait qu'ils se disent que lui, au moins, il est vraiment propriétaire. Il n'y a qu'un NFT de ce type qui renvoie à telle ou telle œuvre et lui le possède. C'est pourquoi des gens mettent 200 000 pour acheter une vidéo de James Lebron ou quoi Pour le coup, c'est pas l'œuvre de James Lebron qu'ils intéressent, mais le fait d'avoir ce NFT unique. Et pour confirmer cet état de fait, on va juste prendre un exemple, l'exemple de Hmask. Vous savez, c'est une plateforme qui a mis en vente des NFT et c'était pendant 4 jours, ça a duré 4 jours. Et pendant les 4 jours, euh, les gens ont acheté des NFT mais ils ne savaient pas à quoi ça allait ressembler. Et c'est vraiment important de comprendre ça parce qu'en plus, Hmask, c'est l'une des plateformes qui a levé le plus de fonds rapidement. C'est-à-dire que c'est des œuvres qui ont été, euh, qui font partie des records. Les gens ont acheté des fortunes des images qu'ils ne savaient pas à quoi elles ressemblaient. Vous voyez, donc vous voyez où je veux en venir Je veux en venir que c'est pas tant l'objet en soi. C'est pour ça que c'est sur des plateformes, c'est pour ça qu'ils nous les laissent utiliser parce qu'ils pourraient très bien stipuler qu'il y a des droits de propriété, etc. Mais la plupart ne le font pas tout simplement parce que c'est pas ça qui les intéresse. Ils peuvent même jubiler du fait de savoir que leur œuvre elle est connue, utilisée, réputée, euh, qu'on l'utilise partout, mais que eux seuls détiennent ce NFT. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je vous assure qu une fois que vous comprenez ça, que vous ayez ou pas euh, l'envie d'acheter des NFT, c'est comme ça que vous allez comprendre euh, en fait, la mentalité, en fait, ce qui se passe dans l'esprit des personnes qui veulent acheter ces NFT-là. Euh, parce que sinon, de prime abord, c'est clair, on se dit, vous pouvez en parler à n'importe qui autour de vous. Euh, même moi, la première, j'ai été étonnée en me disant « Mais comment ça ?» dépenser 500 000 alors qu'on peut faire des choses vachement plus intéressantes, me semble-t-il, et même dans cette situation-là avec le Covid, je ne sais pas, 500 000, on peut financer des laboratoires de recherche, on peut, euh, on peut faire des tas de choses bien, pas forcément humanitaires, on peut aussi s'acheter une McLaren, une Porsche, on peut s'acheter des tas de choses. Euh, donc pourquoi acheter une œuvre d'art qui ne nous appartient pas, dont on ne peut pas jouir physiquement Ça, c'était un mystère, mais quand on commence à creuser, on comprend pourquoi. Non, je suis désolé. Tu as beau m'expliquer mais je comprends pas pourquoi des mecs dépensent 500 000 euros pour une image toute pourrie que mon petit neveu peut dessiner aux toilettes. Pourquoi ne pas acheter une maison avec piscine dans les Bahamas ce qui nous fait arriver à l'autre phénomène. La personne qui achète le NFT là, en question de James Lebron, vous pensez bien, il peut y avoir euh, différents cas. Il y a des personnes qui vont l'acheter simplement par amour de, de, de cette carte, par amour euh, du NFT, l'envie de posséder, de désirer, et d'être le seul à, dé, à posséder cette, euh, ce NFT-là. Mais il y a aussi des personnes, il y en a beaucoup, qui vont aussi spéculer en se disant qu'elles hey, ont été attirées, elles ont voulu acheter le NFT, il y aura d'autres personnes qui vont vouloir l'acheter et qu'elles se disent qu'elles vont donc faire des bénéfices. Euh, donc, donc voilà, ça dépend des profils des personnes qui achètent, il y a un peu de tout. Euh, donc voilà, il y a plusieurs profils de personnes qui vont investir sur ces NFT. Et il y a aussi le fait que beaucoup d'entre eux ont reconnu, reconnaissent, que le NFT, c'est une technologie en soi qui est formidable pour la simple et bonne raison qu'elle résout plein de problèmes. En vrai, c'est ce qu'apporte justement la blockchain dans, dans, dans tous les domaines. C'est-à-dire que là, euh, un acte de propriété, on peut vérifier qui l'a acheté. Par exemple, pour les crypto -punk, on peut voir jusqu'à l'historique, jusqu'à jusqu la création du CryptoPunk qui l'a acheté, combien ça a été revendu, on a les dates, on sait exactement les montants et on sait à qui ça appartient. C'est-à-dire que là, on ne peut pas pa falsifier. Personne ne pourra dire euh, qu'il est propriétaire du CryptoPunk s'il n'a pas l'adresse. Il y a ça, il y a le fait aussi qu'on puisse acheter facilement en termes de moyens de paiement, c'est-à-dire que là, tout le monde peut en acheter en quelques clics, que ce soit un brésilien, un nigérien, un américain, un français, qu'importe, on a tous accès tout d'un coup à ces galeries d'art virtuelles dans lesquelles on peut devenir propriétaire. Ça, c'était complètement nouveau. Voilà, pour comprendre un peu ce qui se passe derrière cet engouement-là, il faut simplement se dire qu'il y a des personnes qui sont déjà amateurs d'art, qui ont envie d'investir, il y a des personnes qui veulent spéculer, c'est-à-dire qu'elles pensent qu'elles se disent qu'elles vont pouvoir les revendre plus cher par la suite et engranger des bénéfices incroyables. Il y a aussi le fait que les artistes euh, soient intéressés par cette nouvelle façon d'être rémunérés, parce que pour une fois, enfin, c'est pas pour une fois, mais bon, euh, mais bon, ça n'a pas toujours été facile pour les artistes de rémunérer leur travail, et là, c'est une opportunité en or pour eux. J'en reviendrai dans une prochaine vidéo. Et il y a aussi le fait que, techniquement, c'est un acte de propriété qui est absolu, unique, les personnes qui possèdent le NFT sont sûres de le posséder. On peut vérifier leur authenticité et elles possèdent quelque chose d'unique et de rare que personne d'autre ne peut avoir qu'elles-mêmes. Donc voilà pour cet engouement, toutes ces, toutes ces raisons mélangées fait que tout le monde y participe. Et puis il y a aussi l'effet de FOMO, tout simplement. C'est-à-dire que là, les, le battage médiatique qu'on entend, et même moi en faisant cette vidéo, peut-être j'y participe, on en parle tellement, on entend des prix tellement fous qu'on se dit, bon bah il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, il faut y aller, il faut en profiter, il faut faire des NFT, il faut en acheter, ça va se revendre très cher, c'est le nouvel Eldorado. Donc nous aussi, on rentre dans cette course-là, et à un moment, on fait stop. On fait stop avec euh, Zoom Bitcoin et on va essayer de remettre à plat et se dire, est-ce qu'il faut le faire Est-ce qu'il n'y a pas un délire Donc on arrive au, à la prochaine et finale section de cette vidéo. Euh, est-ce que c'est cohérent tout ça Ou est-ce que finalement les personnes qui investissent dans ces NFT, des grosses sommes, sont en train de délirer sévère final, Chapitre final. Alors voilà, on va enfin euh, passer à la question la plus importante de cette vidéo, à savoir, est-ce qu'il faut vraiment se lancer euh, alors finalement, ce qu'on remarque avec les NFT, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas attendu euh, les crypto-monnaies, on n'a pas attendu la blockchain, la DeFi ou euh, les NFT pour qu'il y ait de telles euh, surenchères dans les prix. Ça fait des années que des œuvres d'art se vendent très très chères. Alors bien sûr, normalement on était habitué à des tableaux de maîtres. Ça fait des années qu'on entend des prix hallucinants et euh, que des personnes dépensent des millions de dollars pour des tableaux. Il y a déjà de manière générale pas mal de critiques. Euh, je vous apprends rien. Si je vous dis que dans l'art contemporain, hein, l'art contemporain réel, il y a déjà des œuvres d'art qui se vendent des millions de dollars et qui ont l'air très simples à être réalisées. Vous pouvez peut-être penser au fameux tableau carré blanc sur fond blanc, euh, c'est pas de la prouesse technique et pourtant ça se vend, ça s'est vendu des millions de dollars. Ce que je veux dire par là où je pense à des... où vous pouvez imaginer des œuvres de Jeff Koons ou L'Urinoir de Marshall Duchamp, ce que je veux dire par là c'est que déjà dans le monde de l'art, dans le monde de l'art réel, il y avait déjà, on entendait déjà parler des des prix exponentiels, des prix incroyables. Alors, je sais ce que certains vont se dire tout de suite, mais de toute façon, c'est pas, pas une vidéo sur la philosophie de l'art ou l'esthétique. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire non mais attendez euh, par exemple un, un Picasso qui se vend des millions oui ça les vaut un Raphaël un Michel-Ange ça les vaut c'est de l'art c'est des vrais artistes etc et l'art et l'esthétique il y a beaucoup il y a beaucoup de subjectivité qui rentre en jeu c'est vraiment très difficile de savoir ce que ça vaut objectivement en fait et euh, à partir du moment où une personne déclare que cette œuvre lui plaît qu'elle est prête à mettre de l'argent c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça a de la valeur et bien sûr plus il y a de personnes qui déclarent que ça a de la valeur plus l'objet en question va prendre de la valeur Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans les NFT. En gros, ce qu'on voit aujourd'hui avec la folie des NFT, les, les James Lebron qui se vendaient 200 000, c'est exactement ce qui se passait déjà dans le monde de l'art. Et on est tout simplement en train de basculer d'un monde à l'autre, en fait, du monde réel au monde numérique, mais ça garde quand même les mêmes composantes, à savoir acheter des œuvres hyper chères. Et je vais finir en fait sur cette note-là en vous disant que oui, je sais que d'emblée, ça peut paraître fou, quelqu'un qui achète un Crypto Punk à 100 000 mais au fond, il y a quelque chose d'assez fou c'est qu'on croit toujours que les achats des autres sont irrationnels. Par exemple, peut-être à mon échelle, un gars qui achète deux Rolls, par exemple, pour moi, ce sera trop irrationnel de mettre beaucoup trop d'argent pour une voiture. Et pour cette même personne qui a les peut-être que pour elle, ce sera irrationnel d'acheter euh, des œuvres d'art, euh, des millions d'euros, ou d'acheter des lustres en cristal euh, pour toute sa maison. Enfin, vous voyez vous voyez ce que je veux dire Ce que je veux dire, c'est que ça nous paraît toujours irrationnel. Et puis, il y a des personnes qui se mettent d'accord, pour qu'il y ait une espèce de consensus qui se crée, on se dit « Ah bah là, euh, ça vaut cher, euh, ça les vaut ». Alors, je ne sais pas si j'ai été très claire, c'est vraiment des questions philosophiques, en fait, en... normalement, hein, mais qu'on ne va pas traiter comme ça. Mais voilà, je voulais finir là-dessus pour vous dire tout simplement que euh, certes, si c'est irrationnel. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Mais, mais, mais, par contre, si euh, on revient sur le plancher des vaches et qu'on se demande s'il faut investir ou pas, je pense qu'il faut euh, quand même prendre un peu de recul. Et il y a des NFT qui peuvent, qui peuvent valoir cher, c'est-à-dire qu'il y aura nécessairement toujours plus de personnes qui vont les vouloir parce qu'elles représentent des œuvres uniques et originales et qui a une vraie histoire. Euh, il y a des, et de la même manière, il y a des NFT qui peut-être ont trop de valeur par rapport à ce qu'il y a. Il y a même des gens qui disent que c'est du Ponzi, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de valeur il y a simplement une spéculation, ça va dans le vide parce que je voulais vous dire pour finir pour finir, c'est faites très attention à vos investissements moi même je vous dis ça mais moi même j'investis dans les NFT et parfois j'investis simplement comme une simple amatrice d'art numérique, c'est à dire que je me dis pas forcément que je vais le revendre pour gagner euh, mais voilà ça dépend en tout cas faites de bons choix, ne vous plongez pas non plus la tête comme ça parce que tout le monde en parle il faut attendre peut-être un moment que ça se, que ça se régule par eux-mêmes vous allez voir que peut-être des NFT euh, qui ont été vendus trop cher ne vont jamais retrouvé d'autres vendeurs, et qui a des NFT, au contraire, de véritables artistes. On peut par exemple penser à l'œuvre de Beeple, qui s'est vendue à 6 millions de dollars, où on voit une espèce de Trump tomber à terre. Elle est vraiment pertinente, il y a un cachet esthétique et artistique. Bon, peut-être que 6 millions, c'est peut-être exagéré, mais toujours est-il qu'on s'approche un peu de, de peut-être ce que ça va être les NFT plus tard, c'est-à-dire des NFT qui représentent vraiment des œuvres d'art euh, certifiées, garanties, enfin, qui ont de tels prix, et, euh, et peut-être même que cette forme-là va évoluer, c'est-à-dire que peut-être que les prochains NFT, ça existe déjà d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce que fait déjà Christie's, hein, la célèbre maison de vente aux enchères. Par exemple, ils ont vendu euh, cette œuvre-là, qui est une véritable œuvre, hein, c'est-à-dire que c'est un tableau acrylique et la personne a acheté via un NFT, c'est-à-dire qu'elle a le NFT et elle a aussi l'œuvre physique. Donc certainement, on va arriver à des, à des produits comme ça, un peu hybrides. C'est tout à fait possible. Le monde est ouvert. Et euh, voilà, je finis enfin là-dessus. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que c'est peu plus clair, euh, même si ça n'est pas forcément, vous savez, toutes les choses sur Terre ne sont pas cohérentes. Si on devait faire un résumé des objets qui coûtent très cher et qui peut-être ne les valent pas, on n'a vraiment pas fini. En ce qui concerne le désir, l'achat et la propriété, euh, l'être humain, il n'est pas si rationnel que ça. Je finis là-dessus, je vous retrouve pour d'autres vidéos, je vais en faire plein et euh, la prochaine vidéo, c'est certainement un tutoriel pour ceux qui veulent rentrer dedans et euh, je vous dis simplement, si vous êtes artiste, c'est le moment de vous lancer sérieusement. Euh, et bien sûr, il y a de l'argent à faire il y a aussi de la reconnaissance artistique à gagner. Et ça, c'est génial, vraiment. Passez une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et ciao